Ay, ay, ay. I right, like bitch, who is your mess? Ay, can't keep my dick in my pants, Ay, my ay. bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ouais les Franjo, Depuis quelques semaines, on peut voir pop plusieurs vidéos sur un présumé tk AK 69 AK69. Pour vous le présenter rapidement, c'est un rappeur de Brooklyn qui est en train de retourner le rap game par ses deux gros récents buzz, Gumo et Kuda. Bon, on connaît tous internet maintenant, on sait comment ça se passe. Il a bien sûr été la cible, premièrement, des youtubeurs ricains puis français. Et a été très vite comparé soit à Lil Pump, soit à XXXTentation Quand un rappeur émerge, on connaît les habitués. Comparé à ceux qui ont percé pour attirer, ça, y en a qui connaissent bien la devise. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi 69 ne sera jamais le nouveau X. On est parti sur 5 étapes. Ce premier épisode d'EBS. Hex, c'est un mélange d'influences musicales très diverse qu'on ne peut prévoir d'un son à l'autre. Il est bon que ce soit dans la trappe de Rican, le Metal, Heavy Metal, Hard Rock, Rap Chill, et enfin les mots, ou le dépressif comme on dit couramment. Et c'est ça qui va créer une hype à chaque sortie. Il peut nous balancer en fonction de son humeur, du look at me, passer à du Jocelyn Floor, puis du Indecision. Bref, si vous voulez faire du cash, pariez sur le prochain style de son prochain morceau, et soyez bien châteux, parce que c'est risqué. Pour TK, c'est tout le contraire. Les bails n'ont pas trop changé depuis 2015. Certes, il a évolué, mais il reste confiné dans le même flow. Pour avoir séché une grosse partie de ses sons Ça a été très long et surtout saoulant Heureusement que c'était pour la vidéo Et tout ça parce que je prenais de risques pour mes abonnés Sinon on dirait pas un peu vous savez euh, Moi à la squale, genre c'est trop dur d'innover pour régaler encore plus son public Eh hey, je suis pas d'accord moi j'aime beaucoup le fait que moi à la squale raconte toujours la même chose donc voilà X est très loin dans la musique Tout simplement parce qu'il sait s'adapter à tous les styles musicaux Et innove dans le milieu Et c'est un gros avantage qui fait révéler MC jusqu'en France Avec bien sûr sa montée, son personnage et son public D'ailleurs comparé à TK Il inspire de nombreux rappeurs français et américains, Notamment la génération des fuckboys Complètement aligné en France avec UVD, euh, Daomay Ce genre de bonnes pépites vous voyez Mais surtout des grosses têtes comme Lil Pump, Smoke Purp et Triple Red pour les ricains Pour TK on aurait tendance à dire qu'on kiffe que c'est novateur tout ça Parce qu'on écoute généralement trop peu de requins en France Mais justement son flow est assez proche de celui de Trinidad James en 2013 et pour avoir demandé à des bros qui écoutent du Rickin depuis leur berceau aucun ne valide ce qui est dit sur l'originalité de son rap c'est un peu comme en France avec l'old School les avis vont d'une extrême à l'autre globalement on cherche plus à vanter le futurisme et non le retard alors justement pourquoi faire l'inverse avec TK encore une fois sur ce point X se démarque largement mais cette comparaison devrait se faire sur les bases, en gros sur les sources d'inspiration. X travaille lui à partir de l'idéologie punk et s'inspire de divers artistes comme Tupac dans le rap, Coldplay dans la pop rock et Pepper Watch dans du rap, rock et métal. Alors que Sick Nine lui n'a pas nominé spécialement d'artiste, il s'inspire de ce qui pour lui se fait actuellement dans les clips et dans les sons. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas si récent que ça du coup. Voilà encore qui renforce le fait qu'ils ne sont pas comparables, c'est ces deux sources différentes. Mais on pourrait très bien prendre aussi leur carrière. X et en partie sur des polémiques qui ont fini heureusement par jouer en sa faveur. Par exemple, une qui a fait Jump le son look at c'est celle avec Drake et le fameux son KMT. X s'est fait le magier son flow, ça a été validé par quasi tout le rap game, à part bien sûr les groupies de Drake, TMTC. Et là, a commencé à salement bien exploser, ça n'est suivi le relais de vidéo où il se fight soit en concert, soit avec des rappeurs, comme Migos récemment, mais c'est pas ça pour autant qui a, qui a fait tout le job. Les gens ont su rester logiques, pour une fois, hein et quand il parle de X, c'est avant tout pour sa polyvalence, sa personne, ses textes, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Quant à lui, TK a un buzz assez récent, autant aux USA qu'en France, et s'il dit ça c'est parce que le million aux yeux ça c'est rien voilà. Mais malgré que Gumo et Kuda connaissent un gros succès On voit tout juste émerger les vidéos bâclées sur lui Donc voilà contrairement à Hex il n'a pas encore trop dépassé les frontières La fanbase n'est pas totalement constituée Et c'est justement ce que nous allons voir dans le prochain point 69 ne sera jamais le nouveau X tout simplement car les liens et la réputation du rappeur envers ses fans est encore très récente du coup instable Il n'y a pas du tout eu ce même parcours qui à chaque étape a permis à X d'avoir des fans toujours plus fidèles Et aimant son contenu tel qu'il soit, après pour le futur qui sait, mais là je me base actuellement sur l'actuel concret Je crois du coup que vous l'avez compris, ce qu'il faut se dire c'est que TK et X sont tellement incomparables Et pourtant euh, X n'est pas plus ancien que ça dans le milieu Aussi vous pourrez avoir eu l'impression que je n'ai fait que prendre des arguments pour défendre X Mais pas du tout, c'est strictement objectif et les critères sont juste logiques dans la comparaison des deux requins. Quand je vois des vidéos disant que TK serait le nouveau ex, ça me fait rire. C'est un peu comme l'an dernier avec les PNLVS Joule, là, vous savez. Ça montre bien l'absurdité de certains youtubeurs à sous-entendre que 69, lui, est comparable. voire que ça serait même le ex 2.0. Bref, voilà, en tout cas, j'ai décortiqué ça point par point. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Petit message rapide aussi, j'ai lancé un questionnaire Google pour la cérémonie des TPZ Rap Awards. Allez nominer vos artistes. Je vous laisse aussi me suivre sur le réseau pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les jo